Bonjour, Otman Gabardi vous présente chaîne spécialisée dans l'électricité industrielle et bâtiment. Sujet sur les démarrages moteurs asynchrone Démarrage direct moteur 1 sens de rotation Démarrage direct moteur asynchrone 2 sens de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension, comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230V ou mono 400V, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. La phase de démarrage Nous avons vu que le moteur asynchrone est très utilisé dans le secteur industriel. Du fait de sa robustesse, de son faible coût de maintenance, le couple de démarrage M, d, ainsi que le courant absorbé au moment du démarrage sont deux des grandeurs qui caractérisent un moteur asynchrone et qui déterminent le temps de démarrage. Le moteur fonctionne alors dans le sang arrière. En fonction de la charge à entraîner, on peut être amené à agir sur les trois grandeurs, couple, courant et temps de démarrage, afin d'éviter les à-coups sur la Charge, les surintensités trop importantes qui perturbent le réseau ou la sollicitation. Des pièces mécaniques qui peuvent entraîner une usure prématurée. On démarre donc les moteurs de façon à limiter ces inconvénients. Le démarrage direct est utilisé pour les moteurs de petite puissance, faible pointe d'intensité haut. Démarrage. Les démarreurs, étoile triangle, par élimination de résistance statorique ou Progressifs sont utilisés pour limiter le courant ou les contraintes de démarrage des moteurs asynchrones à cage, composants schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1, bouton poussoir NOS2, bobine KMKM1, contact no de km 1 13 à 14. Bouton poussoir NOS 3. Bobine KMKM2. Schéma de commande. Schéma des borniers. Schéma d'exemple d'implantation. Comment choisir les matériels. Contact NO2 KM2 13 à 14. Composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri. Contacteur KM1, premier sens. Contacteur KM2, deuxième sens. Relais thermique F1, le moteur asynchrone triphasé M3, fonctionnement, une action sur le bouton poussoir S, 1 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM1, alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM1, le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation, le verrouillage du contacteur KM2, alimentation du moteur et son démarrage dans autre un sens de rotation. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2, le moteur s'arrête. 2. Schéma de commande. 3. Schéma des borniers. 4. Schéma d'exemple d'implantation. 5. Comment choisir les matériels. Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile, dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur et ses auxiliaires, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule. Les fusibles seront du type A, M au primaire, G, I au secondaire. En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur.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 Le verrouillage du contacteur KM1 Alimentation du moteur et son démarrage dans un sens de rotation Fonctionnement L'appui sur le bouton poussoir S1 entraîne l'alimentation de la bobine du contacteur KM1 qui ferme les contacts de puissance Les bornes U1, V1 et W1 du moteur sont respectivement alimentées par Les phases L1, L2, L3, le moteur tourne dans le sens avant, sens horaire une action sur le bouton poussoir S-0 entraîne l'arrêt du moteur. Si on appuie sur le bouton poussoir S-2, le contacteur KM2 est mis sous tension, U1 est relié à L1, V1 est relié à L3 et W1 est relié à L2, le moteur est alimenté, mais deux phases sont inversées.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 Bonjour à tous, Otman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage direct moteur 200 de, de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de deux contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230 volts ou mono 400 volts et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance. Schéma de commande.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 les bornes U1, V1 et W1 du moteur sont respectivement alimentées par les phases L1L2L3. Le moteur tourne dans le sens avant, sens horaire. Une action sur le bouton poussoir S0 entraîne l'arrêt du moteur. Si on appuie sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 est mis sous.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 mm -hmm.